Bonjour Céline. Bonjour Amine. Alors, ravi de faire votre connaissance. Alors, euh, j'ai cru comprendre que vous étiez économiste donc, à la banque de Grove Peter Kahn, plus particulièrement chargé des problèmes des pays émergents et aussi de tout ce qui tourne autour du climat. Alors justement, on a beaucoup parlé euh, tout au long de ces derniers mois euh, de la pandémie, mais plutôt de notre point de vue, c'est-à-dire nous, Européens, voir ce qui se passe aux États-Unis. Mais on a un peu oublié dans cette histoire les pays émergents. Mais justement, qu'en est-il des pays émergents c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans les pays développés, puisqu'on vit dans un pays développé, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier les pays émergents, parce qu'ils sont très vulnérables à la crise sanitaire, mais aussi à la crise économique. Donc tout d'abord, d'un point de vue sanitaire, c'est vrai que la pandémie euh, s'est propagée dans les pays émergents. Et évidemment, ils ont des systèmes de santé qui ne sont pas très bons, qui sont en tout cas moins bons que chez nous. Et aussi, tout ce qui est euh, les mesures de confinement, ça a été très difficile de les mettre en place dans les pays émergents, imaginez un peu par exemple les bidonvilles en Inde ou au oui. Brésil, comment demander euh, aux gens de garder la distanciation sociale ou comment leur demander d'utiliser des mesures d'hygiène oui, C'est très compliqué, parfois même impossible. Mais aussi d'un point de vue économique, les pays émergents sont très vulnérables. Il faut d'abord penser aux sorties de capitaux. Donc on a eu, euh, en mars, on a eu vraiment un affolement des marchés et quand les investisseurs paniquent, Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils sortent leurs investissements... Ils sortent euh, leurs capitaux. Exactement, euh, d'investissements qui pensent risquer donc souvent les pays émergents. Donc on a eu vraiment cette baisse de liquidité dans les pays émergents qui a entraîné aussi des dévaluations des monnaies des pays émergents. Alors on sait aussi qu'un certain nombre de ces pays émergents, c'est le cas de le dire, ont pas mal de travailleurs qui sont à l'étranger, ce qu'on appelle des travailleurs immigrés, et on sait que c'est une source importante de fonds pour eux. Est-ce qu'ils sont aussi affectés sur ce plan-là Oui, c'est vrai qu'on a ces transferts de fonds, c'est-à-dire des citoyens de pays émergents qui travaillent dans des pays développés, comme par exemple aux États-Unis, et qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine. Avec la crise, évidemment, les euh, mesures de confinement qui ont été mises en place, tant dans les pays développés, oui que les pays émergents, on a eu euh, une partie de ces travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui ont perdu une Clairement, partie de leurs ouais. revenus. Et du coup, ils ont renvoyé beaucoup moins chez eux. Donc on, on pense à une chute des transferts de fonds euh, en termes internationaux de plus ou moins 20% cette année, ce qui est énorme. Oui, C'est une source de revenus en moins pour effectivement. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres soucis de, du même ordre euh, sur le plan économique pour ces pays émergents — Oui, il y a évidemment aussi une faiblesse de la demande externe. Donc pour les pays qui reposent sur les exportations, c'est très compliqué, puisque de nouveau, il y a eu des mesures de confinement un peu partout dans le monde. Donc la demande pour les biens et les services que produisent ces pays a été affaiblie. Du coup, ça a été très difficile pour certains pays qui reposent sur ces exportations. Mais on a aussi euh, une chute des prix des matières premières. De — ah oui, Ça s'ajoute oui, de nouveau relié à une faiblesse de la demande, donc moins de demande, euh, les prix chutent. Mais aussi, on a eu ce petit jeu entre la Russie et l'Arabie saoudite qui n'a pas aidé pour le marché du pétrole. Donc énorme chute de, des prix du pétrole, mais aussi de toutes euh, les matières premières. Donc des pays, par exemple, comme la Russie euh, ou comme l'Équateur, où ils il reposent vraiment sur les exportations de matières premières, pour ces pays-là, ça a été de nouveau... Euh, ah, très compliqué. Ah, oui, très compliqué. très compliqué. Alors justement, Céline, nous, par rapport à cette pandémie, au moins, on a pu compter, je dirais, sur l'aide d'institutions très importantes, par exemple en Europe, la Banque Centrale Européenne ou la Commission Européenne qui a, qui a déversé des milliards et des milliards d'euros, la même chose aux États-Unis. Est-ce que ces pays émergents ont la même marge de manœuvre que nous non, ils n'ont pas la même marge de manœuvre, tant d'un point de vue fiscal que monétaire. C'est vrai qu'au niveau fiscal, au niveau budgétaire, on a malheureusement certains pays émergents, surtout les pays d'Amérique latine, qui sont rentrés dans cette crise déjà avec des taux d'endettement qui étaient trop élevés. On peut penser par exemple au Brésil ou au Mexique. Donc déjà, on parlait de dettes qui ne seraient pas très soutenables sur le long terme. Donc du coup, maintenant, avec euh, cette crise euh, de coronavirus, ces pays-là déjà ils ont attendu pour réagir, ils ont été un peu lents à réagir dans la peur euh, de, de trop dépenser publiquement. Et du coup, euh, la crise sera encore plus grave chez eux et ils vont quand même se retrouver avec des déficits énormes cette année qui vont rajouter à leur endettement. Et même d'un point de vue monétaire, on a vu les banques centrales ont vraiment réduit leur taux d'intérêt euh, le plus possible. Maintenant, on se retrouve avec... C'est un pays émergent où les taux d'intérêt réels sont, sont négatifs. Certaines banques centrales sont même en train de, de flirter avec des programmes de quantitative easing, donc les programmes de rachat de dettes publiques et privées que, que la Banque centrale européenne utilise, mais aussi la, la Réserve fédérale américaine. Donc même dans les pays émergents, on commence à, à tester des, des mesures alternatives, entre guillemets, parce qu'on a de moins en moins de munitions. Alors justement, pour la reprise, on le voit qu'ici en Europe, elle est lente, elle est graduelle, malheureusement. Est-ce que c'est le cas aussi dans les pays émergents Est-ce qu'elle est poussive, cette, cette reprise, ou est-ce qu'elle est plus forte Non, non, elle est très lente, elle est très graduelle, et c'est vrai qu'aussi, elle est très différente d'un pays à l'autre. Donc on a des pays, euh, certains pays asiatiques, par exemple, on peut penser à la Chine. La Chine, évidemment, a eu la chance, entre guillemets, d'être les premiers à être touchés, mais du coup aussi les premiers... Euh, à sortir de cette crise, mais on, on a vu en Chine que la reprise a été très lente, surtout pour le secteur des services et pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est la même chose dans les autres pays émergents. Et en plus, on a des pays euh, comme le Brésil et l'Inde. Donc ils sont en train de relaxer les mesures de confinement, mais la pandémie continue chez eux. Euh, donc du coup, euh, on sait que chez eux, la, la, la reprise va être très lente et la crise va, va continuer, va, va être très grave. Alors Céline, si je résume bien, prudence par rapport aux pays émergents Prudence et patience, mais euh, comme je dis, c'est très différent d'un pays à l'autre. Donc il y a des pays pour lesquels ça a été et finalement qui aujourd'hui vont, vont bien par rapport à la, à la situation globale. C'est les pays qui ont su vraiment réagir directement et contenir la pandémie assez rapidement. Et puis il y a d'autres pays comme le Brésil ou l'Inde par exemple, où, la pandémie continue à se propager et ça va être très compliqué dans les mois et les années à venir. Moi, j'ai bien compris. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, effectivement. Non, non, non. Merci mille fois, Céline, pour ces explications très, très claires. Merci mille fois. Merci.